Et eh bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 Vous voyez le, le beau véhicule qui est euh, à mes côtés Un magnifique euh, Ford de 1986 je ne m'y connais absolument pas On va s'attaquer à la route de la Joséphine La route de la mort clairement la route de la mort sur Grand Utopia J'espère que vous allez kiffer cette vidéo Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Et bon visionnage on est parti Ça va chez des bulles. Du coup pour ceux qui connaissent pas la Joséphine, la route de la Joséphine, c'est une route euh, assez chaotique qui démarre à partir d'ici et on a ça n'a pas l'air d'être, euh, voilà, on voit juste des virages, des zigzags, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Euh, voilà, moi la première fois que j'y suis allé en camion, je pensais que c'était une route euh, avec des virages, mais c'est tout quoi. Non, non, non, non, non, c'est vraiment une route assez. On va, on va bien s'amuser les gars. Il y a une deuxième option pour y aller, une départementale, une route très, très propre. Mais le but du jeu, c'est qu'on prenne en effet cette route de la mort. Et donc pour ceci, nous sommes équipés avec un magnifique véhicule. Vous m'avez beaucoup conseillé, vous m'avez proposé pas mal d'idées et my Godness m'a donné une très bonne idée et euh, j en avais aussi en commentaire qui m'avait proposé celui là donc ce fameux Ford euh, F350, dont je ne m'y connais absolument pas. Il date de 1986. Je peux vous dire que le véhicule, il fait un bruit incroyable. Il est d'ailleurs très joli. Je suis en manuel, il y a 6 vitesses. Euh, elle fait 170 chevaux, en tout cas dans le jeu. Donc voilà, on va, on va se régaler les amis. On rentre à l'intérieur. Regardez-moi cet intérieur comme il est magnifique. Vraiment, on est vraiment à l'ancienne. Mais surtout la patate, mon pote. Enfin, la patate, je sais pas encore. Je sais juste que le bruit est incroyable. Alors attendez, on met le contact. Ok on allume le moteur. C'est pas mal, pas mal pas mal. De dehors. De dehors, c'est mignon. On allume les lumières. On donne un petit coup de gaz. C'est sympa, hein. C'est sympa. C'est sympa, voilà, c'est sympa. À voir ce que ça va donner sur le terrain. Nous les gars, on est parti, on a le petit GPS à gauche. Je roule donc en manuel, ça va être assez cocasse. Ok, on est sur un petit truc pavillonné, donc on commence euh, au niveau de Château d'Ours. Euh, le gabarit du véhicule, je ne le connais pas. Ça va être amusant. Ça va être amusant, c'est une, euh, une expérience très très différente De tout ce que j'ai fait d'habitude Surtout qu'on voit pas les rétros, c'est très américain pour le coup C'est très américain Alors On va y aller tout doucement Et il faut qu'on tourne à droite hein. <rire> je, je sens que je vais pas beaucoup parler là Je sens que je vais pas beaucoup parler Oh putain alors je peux pas étourner la tête et passer les vitesses Ouh lolo là là. Ok on a <rire> ah <rire> On a encastré le premier poteau Pourtant les gars Je peux vous dire la route de la mort elle a pas commencé du tout hein. Là c'est juste un petit chemin de terre Voilà il faut juste que je m'habitue au, au gabarit du véhicule euh, Parce que j'ai vraiment pas les dimensions hein. J'ai vraiment pas les dimensions en tête C'est pas une voiture, c'est pas un camion <rire> C'est assez terrible Ok, donc ça nous fait passer par un petit chemin déjà sinueux. Ça nous met dans de, dans de très bonnes conditions. J'aurais dû tourner plus mais ça passe. Ouais, je pense qu'en vrai, on va, on va s'en sortir sur la route de la mort avec, cette, euh, avec ce 4x4. Alors, comment on peut appeler ça, d'ailleurs je, je sais pas, un 4x4 Un tout-terrain Un, un, tout un pick-up Je... Je sais pas comment on appelle ça, vraiment je suis pas du tout connaisseur là dedans et donc j'ai pas envie de faire genre donc euh, je ne dirai rien tout simplement euh, Merci pour vos commentaires Et sur la dernière vidéo, alors voilà vous m'avez régalé Vous m'avez donné d'autres idées de véhicules que je prends bien note Et je continue de prendre note, donc en commentaire n'hésitez pas à proposer D'autres idées de véhicules à tester Pour euh, d'autres routes, hein, des routes plus normales N'est-ce pas euh, Par contre vous avez validé La 206, enfin la 206 non c'était la 308 Mais vous avez également validé la 206 Donc euh, de la vie de tous les jours Que moi par exemple j'utilise Ah Je suis content parce que Peugeot les gars euh, c'est une marque Qui me tient vraiment à cœur. donc voilà On est arrivé à la route de la Joséphine Hop là, bienvenue De euh, Utopian Governments Attendez parce que c'est écrit en français au-dessus Donc j'ai un peu la flemme Voilà, Le gouvernement utopien décline toute responsabilité En cas d'accident ou de chute mortelle Vous entrez à vos risques et périls Route dangereuse, ça ne rigole pas les gars On est parti On est parti J'ai réfléchi quelques instants avant d'entamer de, la route Mais là on est bel et bien parti Il y a un monsieur qui est en train de dire un panneau c'est très touristique ici, hein, forcément On est parti les gars Souhaitez-moi bonne chance Donc là ça commence bien, on connaît Moi je me souviens, souvenez-vous, hein, pour ceux qui avaient regardé ma série euh, bah, sur Grand Utopia en camion euh, Là je roule en camion, tranquille Je me dis, ah c'est rigolo, en plus là il y a des gens sur la plage euh, on, on roule sur une plage, c'est génial C'est écrit route dangereuse Parce que, bah on peut rester euh, dans, dans le sable Donc c'est un petit peu dangereux Donc voilà, moi j'étais en train de discuter, je m'en souviens Je parlais de je sais plus quoi, je parlais de l'actualité de ma chaîne Il me semble, quelque chose comme ça Puis d'un coup j'arrive là et je commence à voir la flotte là. Je commence à voir la flotte et je me dis qu'est-ce qui se passe Et là j'ai paniqué. Mais donc il faut rouler dans l'eau. Et là on est avec un véhicule qui tient la route en théorie. Alors la route, on va essayer de suivre le GPS approximativement parlant. Ça devrait aller. Là c'est rien, hein. c'est vraiment euh, pas du tout compliqué. D'ailleurs vous voyez sur le GPS, le point d'exclamation, euh, il arrive seulement après. Hein. D'accord Ok. Ok. Ça devrait aller Bon forcément voilà on n'a pas de remorque On a pas de camion Donc ça va être euh, quand même beaucoup plus facile les gars hein, Qu'on soit bien d'accord euh, Le but du jeu c'est quand même éviter de planter le, le... le camion le Ouais, ouais. Alors, on va appeler ça un camion les gars Parce que j'ai je... pas envie d'appeler ça une voiture Ou un 4x4 ou un SUV c'est trop long Donc je vais appeler ça un camion Je suis désolé c'est un peu ridicule Mais, euh, mais voilà aïe, aïe aïe aïe aïe Moteur puissant nécessaire à partir d'ici les gars On a ce qu'il faut On a ce qu'il faut On y est les gars Oh putain ça secoue pas mal Là faut juste espérer qu'il n'y ait pas de véhicule en face Faut espérer qu'il n'y ait pas de véhicule en face Attendez hop On va éviter de tourner les roues à fond évidemment. il faut être le plus droit possible Je rappelle et je vais les rappeler tout le long Mais je suis en manuel Ce qui rajoute une petite euh, Une petite euh, difficulté euh, amusante Pas mal pas mal On spoil alerte normalement Il n'y aura pas de véhicule en face hein et en vrai ça aurait été stylé qu'il y ait des véhicules qui arrivent en face Mais ça aurait pas été trop possible je le sais euh, My goodness je sais que ce serait pas possible parce que Si je dis pas de bêtises ça ne serait pas réaliste Genre il roulerait soit trop vite Ou soit euh, il prendrait pas les bosses Comme il faut enfin j'imagine très bien Oh putain de merde Alors je sens que ça accroche dans le volant Vous avez peut-être pas les mêmes sensations euh, actuellement Mais ça fait un petit peu euh, voilà Là je reste en, en, en deuxième Je sens que le volant accroche quand même pas mal je vous laisse apprécier le son parce que c'est très agréable. Oh, on voit rien du tout, mec. On voit presque pas où est la route, mec. Ça passe. Ça passe large. De toute façon, c'est de, plus... de, de pire en pire. Hein. Donc vous inquiétez pas, si vous trouvez ça trop facile, ça devrait être un petit peu plus dur après. Mais, euh, mais c'est déjà pas mal. Je la referai pas en camion, par contre, hein, pour le coup. Hein. Ouais, en vrai, ça me donne envie de. En vrai, j'ai envie de faire plusieurs challenges sur cette route. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, que je fasse plusieurs challenges Oh là, oh là, t'enflammes pas, t'enflammes pas, t'enflamme pas. Ancien village de la Joséphine abandonné suite au séisme de 1997. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, on est bien d'accord Je suis jamais, jamais arrivé jusqu'ici, en fait. Je suis jamais arrivé jusqu'ici. Waouh la vache Ah, la vache Le klaxon, j'ai pas essayé. Ah, c'est pas... C'est pas terrible, terrible. Ah ouais c'est vraiment stylé, il s'est fait plaisir, my goodness. Je suis en train de découvrir ou de redécouvrir, je sais plus. Pour moi, ça me dit rien. Donc, euh, c'est très agréable de pouvoir voir ça. Euh, ouais, je disais, ça donne envie de faire plein de challenges sur cette route. Parce que là, ça va, c'est simple. Mais genre, euh, oh les cailloux. Non, ça, normalement, euh, je suis en train de nickel tout par choc et tout ce qui est en dessous. Hein. Oh j'ai une anecdote d'ailleurs à raconter Enfin une anecdote c'est pas ouf mais ça me fait penser à ma 206 Mais bref juste pour dire j'ai envie de faire des challenges Peut-être que je réessayerai de conduire avec un camion et une remorque sur cette route Voilà vous me dites si ça vous intéresse De toute façon rien nous empêche de retourner en camion de temps en temps faire des vidéos hein. Je suis pas marié euh... Je suis pas marié au mode de voiture Ouais Vous voyez les pierres là qu'il y a au milieu là Et eh ben ça me fait grave penser Oh merde et eh ben voilà C'est presque l'anecdote que je vais vous raconter Non pas du tout Oh, oh là là là là mec bah en gros avec ma 206 vous savez les, ce genre de voiture les 206 tout ça bah c'est quand même vachement bas euh, C'est pas non plus des, des, les voitures sportives mais c'est bas tu vois Et des fois il y a des dodanes ils sont pas du tout homologués les ralentisseurs c'est un calvaire en France Et je vous jure il y a des trucs c'est tellement haut je, Ça a fait un, enfin ça a accroché en bas et tout genre euh, c'était une galère Voilà c'était l'anecdote la plus courte et la moins pertinente possible Mais euh, elle est sortie de ma bouche Donc voilà Et Ça va là Et Je suis jamais arrivé jusqu'ici en vrai hein. Je suis jamais arrivé jusqu'ici Donc euh, c'est de la découverte un peu plus plaisant par ici Ce côté là est quand même plus euh, Plus idyllique voilà. Et le pont que vous voyez au dessus on l'a déjà pris Donc c'est la départementale qui permet d'arriver à la Joséphine sans encombre Sans passer par cette route euh... Faut que j'aille où là Il hein ah, y avait quoi à droite oh, J'avais envie d'y aller Attendez De Attendez. toute façon il n'y a personne Ok y a pas de bip de marche arrière bah oui j'ai je... putain je suis con Je me suis cru en camion Alors attendez hop Normalement on va déranger personne Voilà Hop Ni vu ni connu moi je vais aller voir ce qu'il y a là parce que j'y suis jamais allé Alors déjà c'est des drapeaux euh, irlandais Si je dis pas de bêtises J'adore le bruit mec Le bruit est incroyable hein. C'est presque mieux que les, euh, les, les Porsches qu'on a essayé et tout euh... Oh Ok c'est juste une petite terre. Hey, eh salut Here is Wombat J'ai pas la ref Il a une private joke Je crois qu'il y a une private joke j'ai pas la ref Mais ça a l'air amusant les gars Si vous avez la ref n'hésitez pas C'est à dire quoi here is C'est quoi Wombat Qu'est ce que ça veut dire Wombat Je sais pas du tout J'ai pas du tout la ref Oh c'est dommage bien sympa en tout cas Voilà Allez On y va à fond les ballons les gars On va voir un petit peu What Wesh Comment j'ai glissé Je sais pas si vous avez ressenti Là je suis parti en drift mec C'était un bateau Ça m'a fait penser à la Tesla De la dernière vidéo Vas-y on y va à fond on essaye Wouh Attendez c'est un bateau le truc Je fais crisser les pneus mec Et euh Enfin crisser les pneus là, C'est pas vraiment le bon mot Là c'est plutôt déraper. Là on a failli se retourner, bonjour Allez là on se fait plaisir les gars Là on se fait plaisir, on a vu que c'est possible Ah oui non c'est pas fini, c'est pas fini, fais pas le con Oh là là je connaissais pas ce passage Reste sur la terre, reste sur la terre Ça passe large, ça passe large J'adore, j'adore, j'adore, j'adore Ok Ça passe de ouf Oh, j'ai perdu un petit peu le contrôle En fait, par... en fait c'est un véhicule pour faire du drift ou quoi Oh, j'ai calé Ok, j'ai repris, le... repris le contrôle J'ai calé, je crois que j'ai fait du mal au moteur là Ok On essaye d'y aller un petit peu en mode sport C'est amusant Eh hey, ça va Hop là Heureusement Heureusement je suis entraîné dans la vraie vie vous le savez hein. Mais je crois qu'il y aura pas de coupure sur cette vidéo hein. Je fais tout d'une traite là Il y aura même pas de... de cut Comme ça vous verrez tout à l'état brut Parce que clairement Putain mais attends c'est quoi ce tunnel frère je suis jamais allé là c'est un truc de malade Oh là ça monte Je suis en quatrième On va éviter de planter le 1 On a fait tomber un poteau au début de la vidéo Mais c'est pas du tout grave Là ce serait dommage de se prendre un mur Ok C'est incroyable Alors là J'ai réussi à m'encastrer je crois je me suis encastré Non Je me suis encastré Ah ouais, bah là c'est le, c est, c est bugué mais Alors on va devoir se démerder Ok, me demandez pas par quel moyen J'ai réussi à me sortir de cette galère Euh, bon vous avez très bien compris comment j'ai fait Ah <rire> oh, la vache Ah là je suis allé, bon bah voilà, là c'est de ma faute, j'ai roulé trop vite Là c'est de ma faute, donc euh, premier échec Premier échec euh, J'espère bien le seul Mais à part ça, ça se passe relativement bien Je trouve que j'ai vraiment bien assuré jusqu'ici Surtout avec euh, les petits dérapages Là, alors attends, là on va quand même évidemment Pas être trop débile Attends parce que là On dirait mon chat quand il miaule Non c'est pas normal, on est d'accord Ok ça passe, je suis en quatrième hein, si jamais hein, tout va bien Ok on a réussi mec On a réussi avec une petite encombre Mais on a réussi parce qu'on est arrivé les gars On est en train d'arriver tout doucement à la Joséphine bon, est vrai On sait qu'on n'est pas arrivé Mais la route de la mort en soi elle est finie là je crois Wesh Wouah Là c'était un petit peu hoche Là c'était un petit peu hoche mais là pour moi la route de la mort elle est terminée. En vrai là faut juste pas être débile. Là faut juste pas être débile. Et comme je vois rien là. Et je lève la tête en plus dans la vraie vie alors que ça ne sert à rien. C'est mignon. C'est très mignon. C'est très très très mignon faudrait que j'aille où là Parce que je ne connais pas Alors à gauche ça m'a l'air d'être un sens unique La Joséphine Je suis en train de, de découvrir ce, ce coin là en tout cas Allez à fond à fond à fond fonce Wouh My goodness je suis là voilà. Je sais plus par où je suis arrivé en camion, moi. Mais si j'étais arrivé du même endroit que je suis là. Ah oui, mais c'était en trichant que j'étais arrivé là. Eh ah oui. Euh, église, phare à gauche. Attends, on va aller à gauche. Je vais aller voir le phare. On est avec un véhicule adapté, on peut y aller là. Je vais rester en première. Hein, pour des raisons évidentes. Bon, on est arrivé, les gars, on a réussi. Hein, si jamais, hein. bravo, hein. bravo à vous, bravo à nous. La mairie c'est à droite, j'imagine que le phare c'est tout droit Est-ce qu'on peut y accéder je pense hein Mec il a mis, je ne savais pas mais il a mis un garage C'est à dire que là vraiment en camion tu peux acheter un garage ici quoi Faut être malade Faut être malade En plus ce virage là mec, euh, avec une remorque, bonjour Bah ce virage aussi quoi C'est chaud hein Je vais rester en deuxième. Hein, euh... On est arrivé. T'as vraiment un garage ici, quoi Incroyable. Phare de la Joséphine. Attendez, vous savez ce qu'on va faire Ça passera pas. Hop. Hop. Allez, c'est Bibi qui régale avec la YouTube Money. On a de quoi faire Hop là voilà J'ai envie d'aller voir le phare de la Joséphine Donc là on prend ce petit chemin On prend ce petit chemin et on arrive Finalement euh, au phare de la Joséphine Bah d'ailleurs regardez Joséphine Joséphine elle est là Elle est plus, elle est plus grande qu'à la télé hein, Mais euh, si on parle bien de la même Ah Excuse moi hein, je voulais pas te faire peur Il s'est retourné genre en mode problème, euh, problème. Donc voilà le phare Très joli phare hein, ça dit avec une très très belle vue J'espère que vous avez kiffé Ce trajet Cette vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Comme d'habitude Et nous on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo J'ai hâte de vous lire en commentaire Vos suggestions Vos idées A très vite C'était Mkolo Ciao tout le monde